Hey, salut à toi! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu fasses trois petits trucs pour moi qui pourraient changer beaucoup de choses dans ce monde sans que tu ne le saches. Premièrement, abonne-toi à ma chaîne, pour ça tu n'auras aucune vidéo que je pourrais poster. Deuxièmement, partage au maximum cette vidéo afin de permettre à toutes les personnes ici et partout de bénéficier des informations gratuites. Et troisièmement, Mémoire toutes les personnes qui subissent des violence et discriminations de tout genre. Sur ce, pas mouche! Notre histoire commence avec le mec le plus riche de tous les temps. Mansa Moussa, Kanga Moussa, ou encore Kankou Moussa, est le dixième Mansa de l'Empire du Mali. Soit c'est le dixième roi des rois de l'Empire du Mali. Il est considéré comme étant l'homme le plus riche de tous les temps parce que lorsqu'on évalue sa fortune, elle est plus élevée que toute fortune des hommes les plus riches jusqu'à présent. Lors de son règne, son empire s'étendait jusque dans certaines régions de l'ancien empire du Ghana. Il est considéré comme étant le roi bâtisseur aussi pour avoir construit énormément. Donc comme je le disais, son règne lui a permis d'avoir les pieds un peu dans plusieurs régions. Notamment, certaines régions du Ghana étaient occupées par l'Empire du Mali. Donc je souligne cela pour dire que, à cette époque, les empereurs ou les rois africains avaient en tête d'avoir le maximum de régions occupées. Ça me fait directement penser à Maslow, un psychologue américain du XXe siècle qui a produit énormément de travaux sur la question de l'humanisme. Il a produit la fameuse pyramide des besoins, sinon la pyramide de Maslow qui mettait en évidence les différentes motivations qui animent l'homme. Euh, les motivations qui animaient euh, les conquérants africains de l'époque c'était soit premièrement parce qu'ils avaient des difficultés au niveau alimentaire, hein, donc ça veut dire qu'ils se battaient pour aller vers de nouvelles régions pour trouver euh, les premières nécessités donc pour euh, satisfaire les besoins physiologiques ou encore ils le faisaient par pure égoïsme donc pour un besoin de satisfaire sa personne sa petite personne donc revenons à notre empereur. il a beaucoup travaillé avec euh, beaucoup de ses contemporains notamment euh, les empereurs des régions du nord de l'afrique ou encore certains empereurs occidentaux comme le portugal ou l'espagne et bien d'autres et lors de ces commerces il s'agissait d'échanger des produits que l'on n'avait pas chez nous, des richesses que l'on n'avait pas chez nous, afin de pouvoir combler le vide, entre parenthèses. Du coup, ils vendaient un peu de tout. Et s'ils vendaient un peu de tout, c'est qu'ils vendaient aussi l'homme. Et ces personnes n'étaient rien d'autre que des personnes capturées, entre parenthèses, parfois lors des guerrières, euh, des clans ou des villages, ou encore des royaumes, ou encore des personnes malchanceuses. Et là, je cite encore Maslow, pour avoir conçu une pyramide encore intéressante notamment la pyramide de la haine bon c'est vrai j'aime beaucoup illustrer avec des outils tels que les pyramides ou encore euh, des pyramides <rire> j'aime ça mais ça me permet de donner plus d'explications simples et faciles aussi à comprendre dans sa pyramide de la haine maslow montre les raisons qui poussent un être humain à détester un autre cette pyramide descendait en cinq du coup pour avoir quelqu'un qui décide de tuer un autre, logiquement, suivant la pyramide de Maslow, il faut suivre ces cinq échelons. Premièrement, il y a le biais culturel ou encore euh, les préjugés vis-à-vis -vis de certains paramètres. Deuxièmement, il y a des agissements individuels. Ici, il s'agit des personnes qui vont réagir vis-à-vis -vis des préjugés qu'ils auront euh, retenus par rapport à ces paramètres qui peuvent être religieux ou encore euh, euh, origine etc. Des... Troisième moment, il y a la discrimination. C'est lorsqu'un groupe décide de mettre à l'écart un autre. Après la discrimination, il y a les violences, euh, violences physiques ou violences verbales, psychologiques, ainsi de suite. Et finalement, il y a la mort. Soit ce sont des homicides volontaires et malheureusement aussi, on peut souvent enregistrer des génocides. En résumé, l'homme africain qui traitait mal son congénère ou encore son frère africain, ben, il ne le voyait comme rien du tout. Donc là je souligne que si l'empereur Mansa décidait de vendre certains esclaves qui étaient africains, ben, c'est parce qu'il les considérait comme rien du tout. C'était soit des ennemis, ou des parias, ou des personnes qu'il considérait comme sous-hommes. Les personnes qui étaient vendues étaient soit euh, des esclaves issus des guérillas, donc des personnes qu'on capturait après les guerres, pour euh, des travaux forcés hein, ou ben, des personnes malchanceuses c'est le cas d'Ayuba Suleiman Diallo qui était un imam sénégalais qui s'est fait capturer et vendre après avoir vendu un esclave donc en gros comme je le disais il y avait des malchanceux des personnes qui participaient au commerce mais qui se faisaient aussi derrière euh, prendre quoi et c'était son cas donc il a passé près de 7 ans en captivité en Angleterre, et par chance, il était affranchi en 1734. J'ouvre une autre parenthèse, j'aime bien faire ça, pour informer qu'en fait, pour moi, hein, selon moi, il a été libéré parce que les Anglais voulaient ouvrir un business dans sa ville natale. Donc, fermons la parenthèse et continuons. Dans son œuvre la traite des Noirs et ses acteurs africains, l'auteur Tijan Djakite, professeur d'histoire agrégée, et malien, déclare que les Africains ont réellement participé à la traite négrière en tant qu'acteurs même et dans un article paru en 2009 un collectif d'ONG civiques ghanéens demande aux chefs coutumiers du Ghana de s'excuser pour leur implication dans la traite négrière donc en gros ces deux références nous font penser que les Africains ont participé à la traite négrière mais ce qui est vrai en plus et si vous vous rappelez très bien, dans vos livres d'histoire primaire ou encore du lycée, il y avait toujours un Africain qui poussait les autres vers les bateaux. Petite parenthèse encore, juste pour bavarder comme ça. Selon moi, si les Occidentaux ont colonisé l'Afrique après, ben, c'est parce que soit ils avaient compris que les Africains aimaient bien balancer leur frangeur, ou parce qu'ils avaient vidé notre continent de bras, donc des personnes pouvant réagir ben, si jamais il y avait. Euh, une clash quoi. Les États-Unis est un pays différent des autres pays. Donc c'est un mélange de cultures. Il y a des Afro-Américains, des Latinos ou encore des Asiatiques. Déjà là, le fonctionnement est différent. Et on va rester focus sur les Afro-Américains. Les Afro-Américains étant pour la grande majorité descendants d'esclaves, ces derniers ont un fonctionnement différent dû aux cicatrices de leurs ancêtres. Et donc, ils ont gardé réellement euh, en mémoire les douleurs de ces derniers qui se font remarquer dans leur comportement. Ils ont créé des codes et un fonctionnement propre à eux. Ce qui fait que les Afro-Américains ne fonctionnent pas comme les Africains que l'on retrouve en Afrique ou dans certaines régions d'Afrique. Contrairement aux Africains qui sont restés en Afrique, leurs descendants n'ont pas réellement la douleur de l'esclavage. Parce que pour la majorité, ils n'ont pas été esclaves. Ils ont peut-être été... Euh, capturés par des ennemis. Donc c'est une petite nuance. Je ne suis pas en train de dire que euh, c'est tous les Africains d'Afrique qui ne sont pas descendants ou issus d'esclaves. Mais je dis simplement que pour la grande majorité, bah, ils sont des descendants de purs Africains qui ont été là depuis toujours et qui n'ont pas subi euh, l'esclavage en tant que tel. Si aux États-Unis, on rencontre du racisme vis-à-vis -vis des Noirs, ben, on rencontre autre chose qui m'écœure et qui, pour beaucoup aussi, c'est le noir qui fait du mal au noir. Et c'est quelque chose de très récurrent là-bas. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que ça me rappelle ce qui se passait en Afrique pendant la traite négrière ou encore bien avant. Aujourd'hui, je pense que c'est cela qui se fait observer avec des noirs qui tirent sur des noirs ou encore des noirs qui tuent des noirs aux États-Unis. Bon après, ben, c'est aussi la nature de l'être humain, hein, de faire du mal à l'être humain. L'homme étant loup pour l'homme. Un. Encore une petite parenthèse historique. Aux États-Unis, vers les années 1600, la majorité des esclaves étaient affranchis après avoir passé un certain temps en captivité. Et oui, si vous ne le savez pas, les esclaves de l'époque étaient soumis à un contrat qu'on appelait un denture. un contrat assez chelou hein, à mon sens, hein. parce que ben bah, tu pouvais dans le contrat avec des clauses déjà bien établies, par exemple 7 ans, et après ton maître te dit, bon finalement c'est plus 7 ans, je te rajoute 7 ans. Donc pour moi c'était un peu ambigu. Et dans ce délire, il y a un noir qui va sortir de haut. Il s'agit de Johnny Washington, qui était un Angolais bien euh, avant, a pu travailler un certain temps, et par grâce, son contrat arrivant à la fin, il reçoit les biens. Donc en gros, en fait, c'était un contrat et à la fin, ben, tu étais censé recevoir un salaire. Donc avec son salaire, il ouvre son business et il décide de s'acheter des esclaves. Donc en gros, le type, c'est le premier afro-américain à avoir des esclaves. Une histoire assez compliquée. Bref, fermons la parenthèse. Aux états unis euh, les armes sont validées et ça, ça change tout. Donc facilement, on peut voir des noirs qui tuent les noir, des noirs qui s'entretuent. Dans une étude que j'ai regardée sur Netflix, 100 et mains, ils ont élaboré une simulation de tir. Il fallait tirer sur les personnes qui sortaient armées et ne pas tirer sur les personnes qui sortaient en brandissant un téléphone portable. Au dernier passage, deux personnages sortent, un noir et un blanc, tous les deux tenant un téléphone portable. Sur les 100 candidats, Près de 80% des personnes ont réagi de la même façon. Ils ont tiré sur le noir brandissant le portable. C'était presque comme un réflexe. Du coup, j'ai été un peu choqué. Et je me suis dit, c'est sûrement dû au préjugé. Dans son morceau euh, DNA, le rappeur Kendrick Lamar indique que dans son ADN, on retrouve l'amour pour les drogues, le sexe, l'argent et le meurtre. Et tout cela nous rappelle que c'est leur fonctionnement, c'est ça l'afro-américain, ce sont ces codes. Inclusion Diversity Motion, tout cette philosophie rentre dans les entreprises dans les années 90. Alors, je rappelle que cette philosophie provient des États-Unis et avec le combat qu'ils ont pu mener sur euh, les discriminations qu'ils avaient observées. En France notamment, ils ont créé une charte diversité. Et donc pour moi, cette philosophie est réellement à considérer et à appliquer même partout et surtout dans notre vie au quotidien parce que c'est un moyen déjà de reconnaître l'autre tel qu'il est de le valider mais aussi de se reconnaître soi-même ben oui, aime-toi toi-même connais-toi toi-même et ça te permettra en même temps de faire des efforts pour aller vers l'autre c'est une philosophie que j'apprécie énormément et que je recommande pour mieux apprécier la vie, mieux apprécier les gens et mieux comprendre pourquoi les gens se comportent de cette façon. Il faut être à l'écoute, il faut être ouvert d'esprit, il faut avoir un entraînement un peu plus large et éviter de se restreindre et se limiter à notre petite personne. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres philosophies ou d'autres idéologies qui pourraient permettre à l'humain de devenir une personne meilleure et en particulier à l'Africain de devenir un Africain 2.0. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao